Oui, je salue tous ceux qui vont voir cette vidéo. Je n'ai plus besoin de faire des vidéos pour montrer mon travail. Mais, comme on dit, tout le monde ne peut pas comprendre. Parce que, on voit les vidéos, on vient, on pose encore des questions. Or qu'on a déjà tout expliqué dans la vidéo et je tiens à vous dire une chose, moi le plus puissant maître Marabou Kenyon du Bénin, je n'ai pas besoin de me déplacer, de, de faire venir tous mes ancêtres n'est-ce pas, avant de faire une multiplication d'argent, en ce qui concerne le porte-monnaie, la multiplication, quoi que ce soit, même si je suis dans mon véhicule et on m'arrête, on me dit de faire une démonstration de mon travail, je vais le faire parce que ce travail moi je ne l'ai pas appris. Je n'ai pas appris ce travail. C'est un don que moi j'ai reçu. N'est-ce pas Donc, je vous fais une multiplication de 500 000. Si tu me contactes, n'est-ce pas Et tu dis que tu veux une multiplication de 500 000, c'est que toi, déjà même toi, même, tu as déjà 50 000 sur toi. Si tu n'as pas d'argent, il ne faut pas que tu vas me contacter pour dire que tu veux quelque chose. Parce que c'est l'agent qui appelle l'argent. Moi, mon travail n'a pas de conséquences, ça n'a pas d'inconvénients parce que c'est ton argent que tu vas dépenser pour bénéficier de l'argent. Je ne fais pas des choses gratuites et après, je vais te demander ce que tu ne pourras jamais trouver dans ta vie. Donc, vous voyez, 50 000 que je vais mettre dans le porte-monnaie pour vous donner 500 000. Parce que vous voyez dans le porte-monnaie, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le porte-monnaie, vous voyez non. Donc, je vais mettre les 50 000 dedans. Et toi, il faut là-bas sur ton travail. Je n'ai pas oui. besoin d'appeler le nom des banques là à haute voix parce que ce n'est pas bien. D'accord Personne ne doit savoir l'argent dans les banques, ça va prévenir dans mon pays. Personne ne doit savoir. N'est-ce pas Si c'est déjà bon, si on a déjà notre position avec moi, je vous le dis, c'est pas du jeu. C'est vrai, avec moi, c'est pas du jeu. On n'a pas bougé d'ici, on n'a pas bougé d'ici, mais on a déjà ce qu'on veut. On va compter. Vous allez compter avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 28, 29, 30. On reprend à 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reprend à 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que vous voyez? Ça fait 500 000. J'ai compté trois fois. 1, 300 000 et 2, 200 000. Les gens m'ont demandé pourquoi j'ai compté trois, trois fois. Ce n'est pas au hasard. Contactez-moi, vous aurez des informations. C'est tout ce que vous voulez.